Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Là, Je vais faire exprès pour faire une erreur dans mon introduction pour que vous puissiez entendre mon chat ne pas être content. Ah, fuck! C'est Wineman, content de vous voir, vidéo top 10 SQDC, le top 10 de mes achats personnels depuis les 8 derniers mois. La dernière fois qu'on avait fait ce genre de vidéo, c'était au mois d'août 2021. 5 produits ne sont plus dans le nouveau top 10 de mes achats euh, et 9 produits ont été achetés plus d'une fois. Seulement la dixième position euh, est un produit que j'ai acheté seulement une fois. Donc on va commencer immédiatement. En dixième position, j'ai mis deux produits en dixième position. Euh, mention honorable que j'ai acheté seulement une fois euh, grâce à un cadeau d'un abonné. Le fameux ZXFPOG de 5 points cannabis produit à 32 dollars et 60 euh, ça a été un cadeau d'un abonné la raison pour laquelle j'ai pu fumer et essayer ce cannabis là j'avais testé d'autres produits de 5 points cannabis qui m'avaient laissé un peu indifférent et un abonné avait insisté pour que je puisse me procurer le ZXF -POG, donc euh, merci à cet abonné qui m'a fait un cadeau donc euh, 32,60 un peu dispendieux, un bon goût. Un bon goût. Euh, J'ai quand même aimé le ZXF POG, Est-ce que je vais en acheter d'autres? Peut-être que. Peut-être que non, parce et 32,60 c'est un peu dispendieux. Euh, mais c'est quand même mention honorable. J'en ai acheté un et puis dixième e position. Mais la vraie dixième position, j'en ai acheté seulement un. Euh, le pire, c'est que je. Pas vraiment sur le goût, je l'ai acheté pour faire une review SQDC. J'en ai pas réacheté par la suite. Mais dixième position, le black triangle de cactus. Pourquoi j'ai mis ce produit-là en dixième position pour le buzz? Le buzz est vraiment particulier euh, du Black Triangle de Cactus. J'ai pas vraiment. Euh, le goût est pas dans mes arômes préférés, mais vraiment surpris du buzz du Black Triangle de Cactus. Donc la dixième position se partage avec le Black Triangle de Cactus que j'ai acheté une fois à cause d'une review SQDC et du XZXFPOG de 5 points cannabis que j'ai acheté seulement une fois, euh, qui était un cadeau d'un abonné, encore une fois, merci. Neuvième position, très surpris que ce cannabis ne soit pas plus haut dans ma liste, j'ai seulement acheté deux GMO cookies de spinach. Wow! GMO Cookie de spinach, seulement deux en huit mois. Mais écoutez, à quelques occasions, je me suis présenté dans des circuits et ils n'étaient pas disponibles, ça je m'en souviens. Donc, GMO Cookie buzz très fort. Peut-être pas un goût sophistiqué. Euh, C'est pas un, un, un cannabis là, qui a deux, trois arômes. Euh, ça, ça gèle, ça gèle, un, un petit goût de couche, euh, commercial, commercial, c'est pas vraiment trimé à la main. Euh, GMO Cookie de Spinach, buzz assez fort, euh, neuvième position, j'en ai acheté deux. Huitième position, vu qu'il n'y avait plus du GMO Cookie de Spinach, ben, je me suis rabattu sur le Wedding Cake de Spinach. Euh... Un peu moins bon, un peu moins fort que le GMO Cookie de Spinach. Euh, quand même une petite ressemblance dans les deux cannabis, je trouve. Donc le Wedding Cake en huitième position, j'en ai acheté seulement trois. Et ça me pique. Septième position, désastre. Désastre, désastre. J'ai acheté quatre fois de ce produit, malheureusement québécois ça me fait de la peine j'en ai acheté 4 pourquoi du cake and Chem de Délice. écoutez euh, il y avait une baisse de prix le produit c'était à euh, passé de environ 32 dollars à 25 et là depuis l'augmentation de tous les produits de la sqdc 80 à 90% de tous les produits ont une augmentation de 1 à 2 dollars euh, le Cake Cam est à 26 et 30. Euh, C'est rendu du vieux cannabis. Oh! Euh, à 25 dollars, je n'avais acheté 4. Euh, j'étais vraiment content de mon coup. Euh, il, il était dans mon top 10 de mes achats l'année dernière au mois d'août. Euh, donc, j'étais convaincu d'acheter de, de, un produit euh, euh, identique à la dernière fois. Non, non, non, non. Le Cake Cam... Euh, en septième position que j'en ai acheté quatre, malheureusement j'en achèterai plus jamais de ma vie. Euh, vieux, euh, les terpènes n'étaient plus les mêmes, le goût était plus euh, sophistiqué, particulier. Euh, très très très déçu du Cake and chem de Delice, euh, de Delice. Vraiment vraiment euh, très très déçu. Sixième position. Euh, ça leur a fait ses fort. Ça leur a fait ses fort le sixième Vanilla Frosting de la marque NDO. Quatre fois, j'ai acheté le Vanilla Frosting. Euh, vraiment très intense, non seulement dans le buzz, mais aussi dans le goût tellement euh, que ça tombe un peu sur le cœur, là. Euh, Vanilla Frosting intense. Intense dans les terpènes. Un goût particulier. Le Vanilla Frosting se démarque de tous les cannabis à l'SQDC. Euh Il y a du bon, il y, y a du pour, il y a du contre, il y a du mauvais, il y a du. Il y, y a du bon et du mauvais. Euh, Je suis tanné, Je suis tanné du vanilla frosting. Euh, J'en ai comme trop pris dans une trop période, trop une courte période de, de temps. Euh, le Vanilla Frosting a euh, essayé à essayer, ça c'est sûr, mais euh, on s'en rappelle, on s'en rappelle du Vanilla Frosting, comme je vous dis, j'ai eu un moment fort, un, un grand un grand moment de tendresse avec le Vanilla Frosting, mais euh, la lune de miel est terminée, la lune de miel est terminée avec le Vanilla Frosting, euh, moi-même, je, je, je m'interroge sur mon futur top 10 de mes achats, euh, Vraiment, vraiment, euh, le Gémeaux Cookie euh, va sûrement être plus haut à cause de sa disponibilité. Le Cake and Chem ne sera plus là, je peux vous le garantir. Le Vanilla Frosting, je ne suis plus capable d'en fumer. Euh, il me lève le cœur, c'est trop. C'est trop, je suis plus capable. Euh, trop. Cinquième position, le turple de Tribal que je fume présentement. Un nouveau produit de Tribal. Mon deuxième préféré sur quatre, on connaît les produits tribales avec le Gelato Mint, avec le Dossido, avec le Turpol, ainsi que le, je le cherche depuis tantôt, le Cuban Lynx. Donc le Turpole, le cinquième cannabis que j'ai acheté le plus souvent depuis les, derniers, les huit derniers mois, j'en ai acheté 4, je les ai achetés la semaine dernière. Donc, le turple. un petit goût d'orange, couche. Pas orange croche, mais orange couche. C'est bien, j'aime beaucoup le turple. Numéro 4. J'en ai acheté aussi 4, pareil comme le Vanilla Frosting, pareil comme le turple de Tribal. On parle ici du comatose de la marque 1964 et oui un cannabis dans une enveloppe comatose intense très fort, très fort comme buzz euh, ça m'a pris du temps avant hein, d'essayer la marque 1964 les variétés euh, proposées ne euh, m'intéressaient pas mais le comatose, j'avais déjà essayé le comatose en m'en procurant euh, Aoka donc euh, je voulais savoir si c'était un bon phénotype et oui le comatose de 1964 euh, m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. Produit un peu plus euh, dispendieux. On parle ici d'un produit à 30$ dollars et 30 sous euh, depuis l'augmentation. Euh, donc 30$ dollars et 30$. Comatose euh, à essayer, à essayer. Pour ceux -là qui aiment les buzz assez intenses, comme le GMO Cookie de Spinach. Euh, j'ai l'impression que vous allez aimer le comatose de 1964 que j'ai acheté quatre fois. Donc, le top 3, maintenant, le top 3, euh, c'est le même. C'est le même que le mois d'août. Eh oui. Numéro 3, j'en ai acheté 9. On parle ici du couche Cookie de Omi. Je vous entends, je vous entends, je vous entends. Il paraît que ça l'a changé. Euh, déjà 2-3 deux, deux, mois que j'ai pas acheté de couche cookie euh, comme le cake ⁇ chem ⁇ moi je vous dis que le cake ⁇ chem a changé le couche cookie les gens m'ont dit qu'il a changé euh, donc à vérifier à vérifier donc euh, peut-être euh, la prochaine fois que je vais me procurer du couche cookie de OMI, oh ou oh peut-être en acheter seulement un, un exemplaire 1 3.5 euh, à place d'en acheter deux, trois, puis partir euh, sur une go. Position numéro deux. Un autre produit qui a changé. Euh, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est à cause de la pochette d'humidité? Est-ce que c'est... Est... Pourquoi? Numéro deux, on parle ici du Pink Couch de San Rafael que j'ai acheté dix fois. Un de plus que le Couch Cookie. Donc, est-ce que le prochain Top 10, est-ce que le Couch Cookie va passer devant le Pink Couch de San Rafael? Ou il va avoir d'autres top 10. Donc, le pinkush San Rafael, on le connaît ici à Winman. Euh, bon buzz. Euh, les terpènes baissent un peu. On dirait que le goût baisse un peu. Euh, on, on se demande, est-ce que c'est la même plante mère? Est-ce que c'est est-ce que c'est le même pinkush qu'au départ? Est-ce qu'on s'est habitué au goût? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je, je, je pense sincèrement que le pinkush San Rafael... Il est arrivé quelque chose, il est arrivé quelque chose, mais quand même encore la position numéro 2, Pink Couch de San Rafael chez Winman dans les achats depuis les 8 derniers mois. Et le numéro 1, Gelato Mint de Tribal, incroyablement bon, indétrônable, loin, loin, loin devant le numéro 2. Gelato Mint, j'en ai pas acheté 10, j'en ai acheté... J'en ai acheté 50, 50 exactement, 50 gélatomines de tribal. Vraiment un produit exceptionnel, un produit qui coûte 25,60. Caryophyllène, terpène dominante, vraiment un peu surprenant. Je, je, je sais pas c'est quoi la maudite caryophyllène dans la gélatomine. Deuxième terpène limonène. Troisième terpène farnesène. C'était déjà là ça, farnesène avec les gélatomines ou ils l'ont rajouté, je comprends plus rien. Limonène, farnesène, terpène, qu'on aime beaucoup ici chez Winman, farnesène, qui se retrouve dans beaucoup de cannabis, que j'aime beaucoup. Donc, limonène, myrcène, farnesène, j'aime beaucoup, beaucoup ces trois terpènes-là. Cariophilène, limonène, farnesène, linalol et myrcène sont les 5 terpènes dominantes, du gilatomine, le cannabis numéro 1 à l'SQDC, indétrônable, incroyablement bon, à un prix ultra raisonnable de 25 et 60. Merci à la compagnie Canara Biotech de continuer à nous donner ce produit sans pochette d'humidité, sans boveda, sans boost. Merci, ce sont des professionnels, c'est du cannabis artisanal trimé à la main Haut de gamme, qualité 4A à 25 et 60. C'est la seule compagnie qui est comme ça à l'SQDC à ce prix-là. On connaît Broken Coast. Broken Coast qui est vraiment une compagnie exceptionnelle avec des cannabis 4A. Euh, Broken Coast euh, qui vend son cannabis 47 dollars. Donc, on parle pas de 47 dollars ici. On parle ici de 25 et 60. Euh, je vous ai dit... Euh, 47 dollars. C'est vraiment, vraiment là. C'est 45 dollars. 45 dollars. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix chez Broken Coast. 45 dollars. Et puis, je comprends pas pourquoi. Le Sour OG, 45 et 10 sous. Tandis que les autres, c'est 45 dollars. C'était le top 10 de mes achats. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Écrivez-moi vos top 5, vos top 10, vos top 3, euh, de vos achats, de vos achats. Euh, je sais, il est bon, le Sour OG euh, de Broken Coast, le Sour OG, qui est euh, l'ancien... L'ancien quoi? Donc, ils ont changé ça, hein, les euh, Broken Coast, à la place de donner euh, un petit nom spécial. Ils ont donné vraiment la variété. Donc, le Sour OG, je pense que c'était le... Écrivez-moi ça dans les commentaires. Donc, écrivez-moi votre top 5, top 10 dans les commentaires. Un pouce en l'air pour ce top 10 de mes achats. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, Winman. Marathon du mois d'avril. 30 vidéos au mois d'avril. faut regarder les 30 vidéos avec des pouces sur les 30 vidéos. Commentaires dans les 30 vidéos. Ciao, ciao, ciao!